Je me sens J'ai pas envie de perdre de Paris. Beaucoup de mouvements dans les barrages. Ouais Ça commence à être violent de l'autre côté. Euh, essayez de nous le maintenir en place Bien ce ne sera même plus une option Cette position est dans son table. Attention à l'impact. Allez, oh vous Ah Ah Ah là je suis important, j'ai entendu le Premièrement, hein? Premièrement. Mouvement dans les parages! Ouais! Ça commence à être de notre côté! Euh, essayez de nous le maintenir en place! Bientôt, ce ne sera même plus une option! Cette position est insoutenable! Rasselé de manière vitale! Attention à l'empact! Oh! Alcancez-vous! -le. Hop là! Avec tout mon aspect, débris, pas débris, le gars a triché, ne m'en parle pas Allez, active un peu T'es sérieux Oui Par là tu parles Je suis juste là Il va buter quelqu'un Est-ce qu'il y de moi Désolé. Qu'est-ce ma Ouais. Ok, les systèmes vitaux se remettent en marche. Que tu vois de ton côté. Merde, la c'est pas le bon. Il a gagné le pari. Purée, ça m'énerve. C'est que ça. Une Pierre d'affinité. C'est quoi C'est une pierre d'affinité. Vieux bottes de ménage C'est possible Des vieux bottes de ménage. Chancez moi. Non. S'il te plaît. C'est Drax. Oh Groot, c'est Groot. C'est Groot. Y'a que Groot pour faire ça. Même si on comprend pas ce qu'il dit, on comprend qu'il est énervé. Prends-le. Oh ouais, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Désolé pour les coups de feu. Oh ouais. <rire> oh non, t'es pas cette drôle! On a, par accident. Vu, on a vu des potes d'entretien! Ah, par accident, à distance! Je Tout va bien! Ce truc s'est enfui dès qu'il nous a vus! Hein, Quinn? Je s'appelle quoi Et je suis content que t'ailles bien! Oui, ça va, c'est rien! <rire> ouais, une espèce de créature bidon qui vole! Pas vraiment de quoi s'inquiéter! Oh, et à propos de créature bidon! Oh. On paraît que la team verte est en train de galérer pour garer mon vaisseau! Je crois que j'ai fait assez de paris pour aujourd'hui Ouais, pareil pour moi On a qu'à aller au point de rendez-vous Personne a gagné C'était juste une excuse pour flinguer des trucs Ah le mec il rage parce que j'ai gagné C'est bon N'oubliez pas de ramasser des trucs utiles Si vos poches sont trop petites Soyez créatifs Je Voilà, ça ah, c'est cool Tout si le monde pouvait se faire pousser des poches et voilà, les coordonnées de rendez-vous sont par là, mais on devra trouver un moyen de contourner les décombres. Je vais essayer de trouver une alternative. Oh non, on peut pas passer. On passe par en haut Vous sentez pas comme une atmosphère bizarre Attendez. Le mieux pourrait être hanté. Hanté par quoi Bah, tu sais. Oh là là, qui est c'est pas J'essaye des trucs. Y'a rien là. Ah si Hop bon. T'inquiète. Je prends un peu de hauteur, tu sais, pour euh, On va dire Pour mieux voir. Euh, hop. Euh gros tu veux venir te dégager ça Y y'a rien qui fait peur C'est un vieux vaisseau, c'est tout Je groupe Et il fait sombre, oui Oh la jolie pièce que voilà! Qu'est-ce que c'est? C'est un établi d'époque! La série T Ingénieur, on n'en fait plus des robustes comme ça! Et hé hé, viens voir, quick on, on va voir si cette vieillerie marche encore! Je peux peut-être bricoler ton matos! Tiens, tiens passe-moi, ce bout. Ah ouais! T'as pas eu trop d'ennuis pour rejoindre l'appareil? Ah, tant mieux! Je me faisais du souci pour toi! Chargement, ouais! Yes c'est vrai C'est pour qui ça? C'est pour moi gros sang, évite la chute en accélérant en c'est un coup puissant Voilà c'est pour toi bon, Ouais on pourra passer si je fais dégager tout le bazar Ah ok je comprends qu'est ce qui peut être -tu, lui alors tire avec ma nouvelle fonction rapide pour pas que t'arrêtes les Défense! Et, Et euh. Merci pour l'amélioration. Tu vois? On est en sécurité! Ah, c'est bien! Ah, je me méfie de ta notion de sécurité. On va en juger, hein! Ça a l'air un peu bancal. Attendez avant alors... de. Eh merde! Ah, pour être moche, je moche, hein! Ces trucs là ont été inventés pour remplir mon J'en ai fait la J'ai pas ce que tu rates Waouh, en quête pour ton homme Ça nous un truc de fou furieux Rocket ah, enfin. on La team rocket avec... s'en va vers d'autres oh hey, cool, Je stationne le Milano, Mais Drac, est déjà parti à... Je t'ai même pas laissé finir. Parce que, tu, vois, tu me dégoûtes. Je laisse même pas finir. Rien que pour ça je mets cette tenue. Cette tenue elle est moche hein. Elle est pas belle hein. Celle-là elle est bien. Pour moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui avait débloqué une tenue. C est, c est, je pense que c'est Groot. Ah oui ouais, Comme dans le film. Ah ouais C'est bien ça Bah, il va mettre ça C'est beau. This, this is what we do. Ah oui. Dites, on a vraiment des progrès à faire niveau camaraderie. Ce n'est pas ma camarade. Je te trouverai, dis Décris tes environs. Euh, du vieux métal, euh, du vieux matériel de minage. Ah bah de... c'est là Vieux je note. Alors tu Ce n'est pas une question de chance. Oh, merci. Comment je peux pas rater ah voilà Y'a quoi là tu quoi ça je me demande si Rocket c'est ce que c'est bon voilà on va garder capitaine pensif thoughtful capitaine c'est Inut... bizarre, les unité de, comp... ont ah, de contrôle, je, vois je sais bon. pas, des cubes tout bizarres en pierre ou en métal. Il y a rien d'autre d'intéressant. Bon. Et quoi Ah, j'aime bien ce mode. Euh, en mode infrarouge comme ça. Ah, ouais, je trouve ça bien. Peter Quill, j'ai localisé de vieux équipements, mais je ne te vois pas. Des vieux équipements. C'est pas ici. Par la topus. J'arrive. C'est là. Déjà là il y a un truc. Ça je peux Ah Oh ouais. Genre de chancellement, attends, je suis intentionnellement je suis dessus sur l'autre. OK. Ah OK. Tu vas pas me prendre en raide. pas derrière moi, je te protégerai. Et ça se cache. Bah oui, personne ne se cache. Ouais oh, voilà, c'est juste dessus. Drake c'est un boxeur infatigable qui peut affronter beaucoup d'ennemis en même temps. Sa spécialité est de déstabiliser les ennemis qui ne réagissent pas aux, spécial... aux attaques classiques. Sa capacité de base, destruction, inflige, inflige des dégâts légers, un chancellement important. Ouais, c'est un berserker quoi. Il est agorifique grand... On les facilement tu m'avais épanché Drax Il anneau est stagionné J'arrive tout de suite En ton temps, on gère avec Drax Cette adversaire est bien procédée Drax, c'est ça, c'est taille-vous entendez pas ça On a fini Assez c'est tout. Ah! Maintenant, c'est équilibré! C'est complètement de même déséquilibré! Ils n'ont pas la moindre chance! Ah. Vous savez comment je peux vous trouver? Écoute les fracas de la bataille! Stagger, Swagger! Vous me direz si vous préférez en français ou en anglais euh, la, les voix. Toi de jouer, Gamora. Ah, oui c'est une samouraï. Ouh, c'est pas si que ça oh Chine. Gamora, la femme la plus dangereuse de l'univers. Gamora est une tueuse hors pair qui élimine rapidement ses ennemis. C'est une spécialiste des attaques rapides qui inflige beaucoup de dégâts. Sa capacité de base, frappe, assassine, inflige de lourds dégâts à un seul adversaire. Oh ouais Vous avez trouvé quill Trouver et sauver On est là ça peut, alors, allez-y, on vous rattrape, le temps de faire un... un, un petit détour. J'ai posé le Milano près du dernier emplacement du pulsateur. On y va Je en discrétant au Voilà, parfait Ce gros bébé devrait être notre ticket pour monter. C'est... envisageable. S'il te plaît. Pour autre chose... Moi, je peux aller là-haut, mais vous deux, vous aurez besoin de quelque chose pour monter. Ma soeur coupe C'est étonnant que l'assassin acrobate ne nous ait pas encore abandonnés. Oh, Au moins, il a dit acrobate. Ce n'était en aucun cas un compliment. Ah. Je vais la gifler. Meuf. Quelqu'un a une idée de génie. T'as qu'à me donner ta visière si tu veux pas t'en servir. Elle convoite le savoir... Mais elle est là pas... mais c'est... Je suis débile. C'est là, c'est ça. C'est là, mais c'est sûr. Hop. Montre-nous comment tu te débrouilles, Gamora. Je tu... vous défie de faire ça. C'est physiquement impossible. Pourtant, elle l'a fait. Euh, Toi, tu, tu peux soulever. Prax, tu pourrais déplacer ce conteneur. Admirez la force d'un guerrier katacien. Là. Tu peux poser ça là. D'accord. Et là on Se peut monter. Pas, ce moment, tu essaies de piéger assassin. C'est bon roquette. On est en route. Hein Ah euh, bah oui, vite très bien. Très bien. <rire> Je vole pas si c'est abandonné. On... Oh Ah, ça perd l'hypopète Roquette. Bon marche là? Intéressant. Rien. Ah si. Hop là Petit matos, on est là, hein. Pourquoi ah, t'es mauvais comme ça Ah, on y va. On retourne au vaisseau et je crois que je vais arrêter la vidéo. sur ça. Peut-être qu'il a localisé notre monstre. On sait même pas à quoi il ressemble. Les infos étaient extrêmement vagues. C'était pas vague, c'était succinct. Ça doit être une belle petite... Une belle abomination cauchemardesque. Faut c'est est une guerrière de renom. Le spécimen idéal ferait écho à cette force. C'est ça, un truc qui fait peur. Je suis pas d'accord. La force est inspirante. Ma petite Camaria et sa mère Obat étaient deux des personnes les plus fortes que j'ai connues. On oh, se serait peut-être bien entendu. Elbender, ça évoque l'enfer. Camora doit avoir raison, ça doit être quelque chose d'effrayant. De cauchemardesque, oui. Un super prédateur. Méchant et vicieux avec plus de dents que nous tous réunis. Des ailes de chauve souris avec des griffes acérées qui crachent de l'acide ou du poison ah, l'acide la Pourvu que tout ça soit vrai, je rêve d'une épreuve redoutable. Ah, de l'acide Ça dissout pas déjà le... la racine C'est ce qu'il y avait écrit tout à l'heure en tout cas. cette créature, je me rappelle la fois où mon s'est échappé. J'ai dû le chercher dans tout le garage. Ah, hein est-ce que c'était une bête féroce Oh oui, ça lui arrivait de mordre. Vous avez eu des animaux de compagnie J'ai eu un œil dans un bocal. Il ne clignait jamais parce qu'il n'avait pas de paupières, mais... Il avait l'air d'en avoir toujours envie. Ok, on va écouter <rire> yes. le rocs. le parle de l'oeil. Il faisait partie d'une perte. Ma soeur et l'autre. Oh, franchement. Je peux, je peux aller là-bas peux... Vas-y, ça se tente, ça se tente, ça se tente. Oui Oui On va tenter, on va retenter. Ah. Voilà tout est possible. Faut juste croire. Vous avez remarqué des choses étranges dans cet endroit -là. Oui, part la communication qui saute sans raison. Il y a voilà. une, raison. Tu as percuté une colonne de débris. Quoi ah. esquivé un ouragan de débris Non, ça te balance. Non, ah. ça te balance. Ça te balance de ouf. redescendre, hein. on va pas causer plus de dégâts. Hop, hop, hop, et voilà. en endroit, je sais pas, je le trouve trop calme, comme une église. Comme... Attends, toi, oh tu allé dans les mauvaises églises hein qu'il est... Voilà est pas allé dans les églises, les églises africaines. Hein. On doit tuer de bien loin Pour l'instant, faisons en sorte de ne pas devenir petite flicant On doit se retrancher A raison On n'y arrive pas On en claque Comme si on avait réveillé tout le vaisseau Il y a de l'humeur même pour la détruire Allez, tiens le coup Avengers, rassemblement. Hey, rassemblement <rire> ah, ah, ah. On dirait qu'ils sont partout, qu'ils se fichent de nous. Oui, mais impossible d'abandonner. Personne veut abandonner mon nom, mais là, franchement, j'ai les moustaches qui tremblent, Quill. Les gars, les ordures à gauche. Les à droite. Et ouais. Le moment est venu de les accueillir et de les éradiquer ce soir. Et ouais, tu connais. Est-ce qu'on court vers le danger Arrêtez ça, démarrez. Et ouais, Aujourd'hui, je suis le démon. Mec, y a que lui qui a eu la musique, hein La vie, hein là voilà. ouais, Je super Hop là. Hop là. Petit Petit steak le monstre. Je vivre sous l'effet du combat. Oh, ça, on s'en fout. Ça. Allez, le dernier emplacement est là-bas. Comment tu sais Mes sens sont affûtés au point de sentir les vibrations les plus infimes. C'est moi ou Drax C'est moi ou Drax Il venait de dire que ça le faisait bondir. Le Milano devrait être de l'autre côté de cette porte. C'était ouvert quand je suis arrivé. Et pourquoi j'aurais fait une bourde C'est la zigouilleuse qui a dû fermer derrière elle Euh, pardon Oh, euh, la zigouilleuse. Mais là, on va ah, rencontrer ce monstre. N'oubliez pas. Ça c'est oui, il y qui peut faire ça. Pas d'accident cette fois. Euh a... j'ai gagné des points. Alors, est-ce que je peux peut-être débloquer une petite... un petit truc Un petit truc rien du tout. Non. Non. Toujours pas de tenue, c'est dommage. Bah de toute façon, on les aura après, je pense. On dirait qu'il y a encore du jus. Tente le coup, ok. Mais c'est le prodige Mais imaginez si ouais, c'était bon, les, les, les acteurs pas. qui font le gardien de la galaxie qui s'est bien était dans le jeu. Bonjour. Le jeu aurait coûté 8 fois plus cher. Coup, Mais... ça lui pose aucun problème. Mais ça aurait été bien. Je ouais, ouais. Et voilà, le dernier endroit. J'ai vraiment hâte de sortir de là. J'ai l'impression que cet endroit va finir par s'effondrer. Et je suis impatient de rencontrer le monstre. Je croyais que tu voulais surtout rencontrer l'acheteuse. C'est une collectionneuse respectable. Est-ce que ça marche Ouais, ouais, pas de panique, princesse. <rire> <rire> princesse. Aïe. Alors, euh, ça fonctionne Quoi On dirait que ce truc est caché il y a rien de cassé c'est pile le son que c'est censé faire Quel son T'entends pas De quoi tu parles Ouais, c'est des ultrasons, et comme c'est un raton laveur, lui il les entend. Ne vous laissez pas, Robert. Il est peut-être venimeux. S'il est venimeux, dédié le bender, versera une prix. Léo elle est là. Attends, mais je peux le voir là. S'il dressé, oh. Que le bonjour. Oh. Mais ça, ça, un truc de moi pour se planquer. Bon réflexe, oui. Rejoins ton créateur. De la chasse, Tu mets à moi Je crois que On aurait dû prendre un filet. Les gardiens travaillent sans filet. se Ça va, tout là. ralentir. Un moyen de le ralentir Ben, bah, je n'en ai pas. Oh, don Oh, non, je peux pas. Parce que ton ogora est nul. Abomination, tu parles peut-être la même langue. De quoi C'est moche qui fuit C'est vous-le qui avez des là à main Ah, il m'énerve. C'est pour moi celui-là. Il m'énerve. Groot, arrête-le. C'est juste <rire> en lama C'est Tout ça pour ça Pour un lama C'est quoi ce truc là – De toute évidence, c'est pas un monstre. – Ça a la main. Hein – Adorable Il est plus hirsute qu'une gardienne !– On ne peut pas présenter cette créature miteuse à la reine des monstres de Neuf. Elle nous mépriserait. – On pourrait peut-être en faire un appât. – Je savais que ces pulsateurs Valérien. rien. – Vait-il Mes pulsateurs sont irréprochables Ces crânes de biceps qui a foncé sur le premier truc qui passait par la porte !– Mon crâne n'est pas un biceps. – Non, mais... Non voilà Ça Ça, c'est le monstre euh, euh, Vous voyez la même chose que moi, là C'est bon, j'ai bugué, là. Ah oui Ça, c'est un vrai monstre. Ah, j'ai bugué un peu, là. Très bien. L'échauffement est c'est l'heure d'attraper un vrai... Je sais pas ce que j'enregistre. C'est jour de paye. Oh damn. Ah oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc C'est le monstre signe, hein pour un bot de ménage. Oh damn. Ah ça l'a tué. OK, ça transcouille, faut qu'on se tire de là. Je bug un peu les gars. Les gars, je lag un peu hein. Ah oh, bah c'est ça. Il y aura fleuré tracing, non c'est bon. Non, on va juste les mettre en, en très élevé parce que... Hop, voilà. Ah, c'est mieux. Ah, je pilote, ça c'est bien. Pour aller en haut, je vais en haut, pour aller en bas, je vais en bas. Allez bien vos fesses Ça va chauffer Musique Ça marche Concentre-toi sur le vol, Peter Que quelqu'un lui passe une chanson Là, on est d'accord Les gars, faut au vaisseau Les gars Les gars Tu vas Drax, qu'est-ce que tu fais Je cale bien mes fesses, comme Peter Quill l'a demandé. Ah ah ah ah je vais devoir faire preuve de doigté, là. Non Tu sais que t'as une tête à Hop là Attention. Ah, faut éviter la surcharge. La noire juste. Pas la peine qui Le plus rapide, c'est trois T'as yeah. peur de mourir, avec une mauvaise conscience, assassin. Mais pas de chiant de Non, C'est oh, des chiants. Tu vas tous nous faire tuer. On n'est pas encore morts. T'as peur de noyé si avec nos vestes de sciences Ne sois pas ridicule. Cet endroit n'a pas le gibre éternel de Sardos. Enfer va gelé. Les Cataciens n'aiment pas avoir froid. Bah essais de mettre un pull. <rire> ah, c'est drôle Voilà, un jeu d'enfant. Route, okay, attention Bravo ouais, et merci de pour la peau. Non, non Je Attention. C'est ça ouais Attention Nous fais pas y l'équilibre Ce des pas ce qu'on a brûlé Pourquoi pas s'en sortir Appuie sur le bouton bleu Quel bouton bleu Celui des boutons c'est vrai qu'un bouton Tu peux arrêter d'ajouter des trucs quand je fais la sieste Appuie, putain Ce n'est pas le bon moment pour en venir aux mains Oh purée, ça y est, pas du bouton bleu! On va pas s'en tirer! On va s'en tirer! Si t'inquiète! Voilà la sortie! Allez, dernière ligne droite! Ouais, dernière On va faire un, bar un barrel roll droit? Ouais! 1, et 3. Hop là! Notre montre s'est fait bouffer. Si notre vaisseau a pu s'échapper, ça veut dire qu'on s'est foiré vu qu'on a dû s'échapper. Ouais, bien pas tort. Eh merde. Pourquoi vous êtes comme ça Pitié, pas les cordes de Nova. Surtout pas les Nova. Surtout pas les Nova. Les cordes de Nova. Gardien de la galaxie. enfin Halas C'est un patrouilleur. L'espoir d'Allah. Baptisé l'espoir d'Allah. L'espoir de Dieu Oh damn euh, T'as bien dit l'espoir d'Allah L'espoir de Oh moi Oh moi Euh, j'ai un, un truc urgent que je dois faire là, je reviens là. C'est qui c'est Yundu, Adunda. On doit se débarrasser de cette bestiole, et vite ça ah. Je plaisante pas, Peter. S'il reste à bord, on finira derrière Ouh les barons. La la. Personne ira en prison. C'est qu'un lama, qu lama de l'espace. Inoffensif Tu te rappelles, Inakube Bah, pas ben. vraiment, non. C'est quoi ça C'est parce qu'ils ont brûlé la planète à cause d'un crétin qui y avait introduit un exolon. Je vais éjecter cette bête dans l'espace. Wow, wow. Non, mais les, les gars... Vie, on aurait l'air coupable. Ce truc pourrait avoir la maladie de Zefron. C'est pour ça que Drax va le planquer dans le compartiment secret derrière les plantes de Groot. Pardon. Peter Jason Quill. Sérieux, mon nom complet. Hé hé hé, Corel. Alors, comment ça va Ça fait un bail, non Quoi Deux, trois ans T'as l'air en forme T'as fait des UV c'est pathétique, Peter. Même venant de toi. Corel, je te jure, c'est pas ce que tu crois. Que t'es un ferrailleur qui ose entrer dans la zone la plus interdite de l'espace, qui fréquente des voleurs et des assassins, semble-t-il. Eh, hey, tu es pour des primes, c'est légal, ma petite dame. Ravie de te voir aussi, Corel. <rire> Damn. Il s'est passé quoi, là Me dis pas que ça a bugué Parce que là je suis debout là Ça a bugué les gars je crois Putain. Bon bah on va recharger c'est incroyable. Pitié, pas les cordes, de bas Découtes. cordes. On doit se... Ah. Je ne plaisante pas, Peter. Merf. Inoffensif. Bah. C'est parti. Je vais éjecter. Oh, wow. saute. C'est bon. Voilà. Hé, hé, hé, cordes. t'as fait des UV c'est pathétique, quoi. Corel. C'était un ferrailleur qui ose entrer dans la zone la plus interdite de l'espace, qui fréquente des voleurs et des ah. assassins, semble-t-il. Oh, allez, Corel. Tu me connais, quoi. On a vécu plein de choses ensemble. Ah, c'est vrai, j'ai fait des trucs louches depuis la guerre, mais... Ouais, c'est vrai, vraiment très louche. Mais un ferrailleur Je viens de te surprendre quittant la zone de quarantaine. Eh, techniquement, ouais. Mais on pille à rien du tout. C'est ça. Peter Quill. J'ai trouvé toutes ces choses à l'emplacement dont on avait discuté. Il n'y avait pas assez de place pour tout l'autre chose et ces trucs. Peter Quill, de la planète C-53. On au appelle nom ça de la, la loi Terre en galactique fait. ...ZXP-47, je procède à ton arrestation et à celle ah, de ton... En fait, je peux te rappeler Quoi te plaît, me dis pas que c'est une caisse de matos illégal. C'est en effet une caisse de matos illégal qui, en l'occurrence, voit un sacré paquet de pépettes. T'es sérieux Quoi? Et vous, vous ramenez ça, ça maintenant? Ravageur, même les cloisons, elles sont volées. On ne va pas pouvoir tout mettre dans le compartiment. Je vais éjecter ça dans l'espace. c'est pour voir, et se te réduis en bouillie. Le ah. système d'armement du Milano a 4 générations de retard, Quill. On a plus besoin de ce matos que d'un foutu animal de ferme. Cet animal de ferme, c'est peut-être un danger biologique de catégorie 3. Tu veux qu'on finisse, Santine? Planque la caisse de roquette. Peter! T'es prêt à parier sur un lama de l'espace Il faut rien. Je convaincre Corel qu'il est inoffensif. Yeah, il il a, et moi je la connais. Pas aussi bien que moi. T'as couché avec une flic Elle était pas flic à l'époque. Je vous assure que je peux nous tirer d'affaire les amis. Faut me faire confiance. Même lui ne le croit pas. Oh Même gros. voilà son équipe d'abordage. Est-ce que Peter Quill arrivera à se sortir de ce pétrin Est-ce que. Corel. sera. Je voudrais juste parler au centurion Corel. Oui, Corel. Est-ce que Corel. La commandante n'a pas de temps à perdre avec des pirates dans votre genre Eh ben justement, on n'est pas des pirates. On est des ah. héros à louer tout ce qu'il y a de plus légal. Ouais, c'est ça. Vérifie tes infos, face de poil à frire. Autorisation des Nova 67398-2. Les gourdins de la galaxie. Quoi non Rocket Ah ouais, j'ai laissé Groot remplir la paperasse, mais j'ai ajouté une petite note. Euh, pas les héros les plus connus qu'on puisse engager, mais carrément dans le top 5 des noms, qui déchirent grave, Membre actif, Groot. Groot, colosse floral, le dernier de son espèce. Combattant impitoyable et super meilleur pote. Rocket, véritable génie et manipulateur d'explosifs hors pair. Clairement pas un raton laveur. Gamora, oui, fille adoptive de Thanos, femme la plus dangereuse de l'univers. Ai-je besoin d'en rajouter Drax, le destructeur, tueur en série, condamné et héros de la guerre galactique, souvent grognon. Ah. Enfin, et pour conclure, Peter Jason Quill. C'est tout. Euh, vraiment, c'est tout ce que t'as écrit. J'avais plus assez de place. Ah. Pardon, désolé, je dois juste. Oh! Cadet Gold? Que faites-vous ici? Un plus jeune. Ignorer, c'est vrai? C'est écrit là. Formation à l'accueil des prisonniers. Je suis votre stagiaire. T'es pas un peu jeune pour être chez les Et toi, t'es pas un peu vieux pour cette coupe de cheveux? Oui. Je vais vérifier, capitaine. Non! Non, non, non, non, non. Elle a bel et bien signé ce document. Vous savez qu'elle ne plaisante jamais avec les signatures. D'autre part, monsieur. Le vrai problème ici, c'est la règle 7A relative aux chaussures oh. du prisonnier. Ces bottes à propulsion sont formellement interdites. Pourquoi t'es mauvais C'est pour le style, c'est tout. Bien joué, Gold. Parfait. Passons. Pourquoi t'es mauvaise Pas besoin de plan Je maîtrise. Non. Non, tu ne maîtrises rien, pirate. Mais moi, si. Allez, en rang. On y va, les prisonniers. Eh, hey, fais gaffe aux blousons. Cadégold. Laissez les protocoles d'arrestation. Sur le bout des doigts. Alors, d'abord... La première chose à faire, c'est de vous excuser. On est des gens respectables, qui gagnent leur vie respectablement. Ne chassait pas une bête illégale dans une zone interdite, illégalement. Mais là, en veilleuse. j'ai dit ce qu'il fallait. Tout ce qu'ils disent peut-être retenu contre eux, c'est ça Absolument. S'il vous plaît. Moi, eh oh, je parle pas sinon je bien vais bien graver le truc. Oui Pas d'énergie, de foi, Pas de courant. Pas de protection, la moindre. Et nos techniciens. Bah, C'est Shalgumi en fait. Ils n'ont pas clairvoyance. Comment peut-on réparer ce que l'on n'arrive pas à comprendre Dissipe les crampes du Grand Unificateur. Refaites un scan. Euh... C'est quoi ça, un Grand Unifricoteur C'est le Grand Unificateur, Hacker. C'est le chef de l'Église Universelle. Quelque chose. Ah voilà. Il à la dérive dans la zone de quarantaine. C'est un Shalgumi, mais de l'espace. Nous l'avons appréhendé, comme vous. Ouais, sauf que moi, je connais le capitaine. C'est vrai. Comme je le disais, vous pouvez juste prévenir le capitaine que j'ai. Maman a dit explicitement qu'elle voulait pas te voir. Super, cool. Maman Juste pour clarifier Mais cette histoire, histoire de maman. Oh, damn. Damn. Damn. J'aurais peut-être dû lâcher. Elle est morte Elle est morte Ah c'est bon. Ça va s'écrouler sûr. bon J'aurais aimé. Hop là. Ça rigole, ça rigole pas, c'est ça, Nicky. Ravi de te rencontrer. Ah. Bon, Nicky, voilà le plat. Tu vas sauter et agripper ma jambe pendant que je me cramponne. Ça me paraît pas vrai. Tu On le, le fais. Ah, tu te tais. Purée de pommes de terre. Voilà, ouais, hop là. Voilà Putain génial Maintenant tu meurs. C'est moi ouais Elle tenait la chaise. Ah merci. Ma mère aurait été furaque que je sois mon premier prisonnier. Non, elle aurait été très énervée que tu. que tu meurs prêt. en fait. Il faut qu'on sorte d'ici. Par contre.. Euh... Le non, maire, tu peux m'expliquer Putain. Donne-moi un coup de main. Bah non, est prêt Allez, on y va. Deux. La meuf allez, ne pousse pas. J'ai même pas du bon côté pour pousser. Okay. On doit continuer d'avancer. Par ici. Wow. Loin une part. Ça, pas les Franchement, qui irait chercher Dieu dans une décharge oh là là, Les portes blindées se ferment en cas d'urgence. Mais mmh. je devrais pouvoir modifier ça avec mon passe. On distribue des passes partout aux stagiaires Non, pas Non, vraiment. on va dire que t'es une fille. Euh... Donne-moi juste une seconde. Enlever les menottes, veux les jet -bots. Et Allez, Tu sais, je pourrais peut-être t'aider avec la porte mmh. si tu détachais les mains. Règlement 3B, ne jamais enlever les menottes. Allez, t'as clairement besoin de mon aide. Non, tu es mon prisonnier et je sais quoi faire. <rire> ça se voit. Ah il va falloir qu'on trouve un autre passage. Mais non On est sûr qu'on peut passer par ici. Ré... Je suis responsable ici. En tant qu'officier en chef. Wow ouais oh Lego Tout va bien. Ouais, ça va. Et toi Oh L'ego, peur. les gars, Lego okay. Par là. L'ego d'un humain. quoi. Enfin, c'est même pas une humaine, donc ça passe. Il y a une autre porte blindée là-bas. Non oh, bah c'est ça. Que ta clé magique ne marchait pas. Ça va marcher Libère-moi et je t'aiderai. Déjà, tu ne dis pas alchimie. Oh, blague. Ça va, t'as rien. Ok. Je peux y arriver. C'est pas que je vais te presser ou quoi. Je suis presque. Bon, quand tu veux. Oui. Ça y est. Par ici. Bien joué. Merci. Peut-être pas, pas du lui demander de m'enlever le mélanote. Je pensais qu'il allait le faire. Ou Peter, ou je sais pas, mon sauveur de l'extrait. Ok. Peter, bon, écoute. Pour tes amis, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah, c'est quoi la. Mais écoute, oh. J'ai des nouvelles à propos de tes amis. Oui Parle Ok, waouh Bien, on sera à l'abri par ici. Mince ah je voulais t'entendre, oui, j'ai mis ce Tu voudrais pas qu'on utilise ton truc, Mûche, là, pour appeler quelqu'un On n'a pas besoin d'aide. Je sais très bien ce que je fais. Maintenant, aide-moi à bloquer le feu qu'on puisse passer. Regarde, regarde. Oh. Regarde qu'on m'a fait rien. Ah, ça va. Là, c'est bon. Là, tu as fait des choses. Voilà, t'as vu Pas besoin de t'inquiéter pour moi. Il y a déjà assez de monde pour ça, ici. C'est C'est que mon avis, mais je trouve que t'as grave. Aussi bien que plein d'autres agents d'arrestation. T'en as connu beaucoup. Non, pas tant que ça. Okay. Ce robot-là, il portait du maquillage. Quoi Oh, ouais, elle c'est... fond de teint. Je, euh, je connais les robots par ici. C'est un peu mes amis en fait. Je les ai presque tous reprogrammés. Et peinture dorée ouais. Non, c'est cool. Hein ça leur donne une personnalité. Ok, waouh. T'as qu'à m'ignorer ouvertement et, et euh, aller te fourrer dans un cul de sac. Alors. Non, je ramasse un truc. Il y a une trappe d'évacuation au bout et je pourrais complètement m'en servir pour me faire la belle. Mais euh, par respect pour ton autorité, je vais l'ignorer et te suivre gentiment. Tu vois mm -hmm. Mais euh... règlement 2 b les prisonniers ne doivent en aucun cas s'éloigner. Tu, tu peux tu sais, arrêter. J'avais pas beaucoup d'amis, moi non plus, à ton âge. Bah bon, d'accord. J'étais en prison, mais quand même. Alors maman ne m'avait pas menti. C'était une prison Chitori. J'étais juste un gamin. J'ai tellement de questions à te poser. Tes parents étaient en prison aussi Non, ma mon mère morte. est morte. Et est morte. Et j'ai pas connu mon père. Et ton père c'est Ego. comment t'as rencontré ma mère euh, On a combattu ensemble sur Mercure pendant la guerre. Elle était vraiment... dans l'action. contrôle surtout. Et les ordres... Et le jugement T'es qu'une gamine, Niki Tu sais pas ce qui est beau bon pour toi, Nikki. Ne t'approche pas des capsules de bah oui, sort bon, oui. Je crois que tous les enfants s'énervent contre leur mère. Mais, en grandissant, tu verras qu'elle avait raison. C'est ça, ouais. Tu crois aller où, comme ça Je, Je vais chercher des trucs, ça va. Rapport aux... aux flammes et tout ça. Pourquoi tu casses la tête Dans La vu tu m'énerves. J'ai envie de te gifler. J'ai envie de te gifler. Qu'est-ce que t'es lent Ça va, ça va. ça. <rire> t'es sûr que c'est le chemin le plus rapide vers les cellules Je croyais que tu voulais pas aller aux cellules. a rien au bout. Tu peux me croire. Bien sûr que je te crois. Ah, <rire> <ouais>. <rire> Bien sûr. C'est encore un de tes robots Elle s'appelle Jocast. Elle fait le gay. Bon. C'est toujours moi qui décide, tu sais. Jocast. Oui, évidemment. Je casse, c'est euh, du de ta mère, il faut vraiment que tu me le dises parce que potentiellement je, je suis chaud patate. Par contre, je veux pas donner l'impression qu'il s'agit d'un kidnapping. Quoi Non. Non non. Promets-moi juste que tu parleras à personne de cet endroit. OK. J'aurais pu, c'est vrai, oh. il est vrai, il est vrai que je pourrais non, ne pas parler de cet non, endroit, non. mais non, c'est cool. Si tu me délivres un petit euh... secret, c'est ça. Comment ouais. dire Je préfère largement ça aussi. On Pas idée. Je dois juste vérifier Ultimo. Il y a en les Giro qui débloquent. Prends ton temps. Moi, si tu me libères Enfin, bah, je dirais pas que. Eh, hey, c'est Mercure, ça, non T'as un QG. Mm -hmm. C'est censé représenter la grosse bataille que maman a faite. T'as dit que tu étais, non Ok, oh, oui. Ta mère aurait pu y rester si les ravageurs ne s'étaient pas pointés. Tu devrais peut-être rectifier. Euh... Tu veux que je t'ajoute dessus Pour préserver la véracité historique. Besoin d'aide Non. Mais merci. J'ai presque fini. Hey Truc perso On n'ouvre pas Interdit aux adultes. Pigé. De toute façon j'ai terminé. C'était pas ouvert hein. Mais bon. On devrait peut-être y retourner. J'allais pas l'ouvrir. Avant que maman ne pète un câble. Ouais. Je sais qu'elle veut criser pour pas grand chose. C'est vrai quoi Je suis plus une gamine quand même J'aurais pas dit mieux. De ouf. Bon. Tu connais un peu à mieux tu un QG. Du coup, si jamais tu discutes avec ma mère et qu'on m'évoque dans la conversation parce qu'en vérité, j'étais pas vraiment censée. Euh... Tu veux pas qu'elle entende parler de ton QG secret. Pigé Euh ouais. Et de tout le reste aussi. Tout le reste genre euh, le robot, un passe qui me donne accès à des zones fermées et toute cette histoire d'élèves stagiaires, le fait que j'étais pas loin du hangar enfin moi de manière générale, tu ne m'as jamais vu. D'accord <rire> Euh bah oh, presque à l'ascenseur. Bientôt libre. Oh, mhm. Pourquoi tu t'énerves Je suis presque... Vas-y, le temps. Hop, j'arrive. Sérieusement, donne-moi juste une seconde. Mais bah, t'inquiète. Allez, allez, pas. Bête. Oh. Libère-moi, c'est bon. De moi. Ma soeur, libère-moi. Je vais tout expliquer. Nikki, je vais bien. Maman, je te jure, ça va. J'ai rien du tout. Par Allah, mais qu'est-ce qui t'a pris Infiltré par l'intervention de tu par des Criminels euh, criminel présumé. Tu aurais pu mourir. Inutile de te dire que tu es puni jusqu'à nouvel ordre. Maman, s'il te plaît, tu m'avais promis un peu de liberté. Ça n'implique pas de mentir mes officiers, ni de filer en douce à la première occasion. C'est quand même pas ma faute si le vaisseau d'un type a explosé. Les zones interdites ne sont pas interdites pour rien. Tu me traites comme si j'étais une prisonnière. Tu es une enfant Est-ce qu'au moins tu m'écoutes Oh, oh, mollo. Je crois que la journée a été dure pour nous tous. Alors on respire un grand coup et. Bon, reconnaissons que. On a peut-être tous commis des erreurs. Ouh. Vérifiez que l'incendie est éteint et le hangar sécurisé. Oui, à vos ordres. Et trouvez pourquoi le vaisseau de l'ecclésiastique a explosé Le grand unificateur hacker n'est pas très coopératif. Remédie à cela Ben, normal Quant à vous deux... Tu ramènes Chalgoumi dans de ton vaisseau, frère. Je savais que tu piquerais une crise. Faut toujours que tu dramatises Même Peter me l'a dit Oh, vraiment C'est ce euh... il wow, ah, wow, wow, wow Peter wow, a wow. sans réfléchir, ça lui arrive souvent. Je te conseille d'oublier ce qu'il t'a dit et d'ouvrir tes oreilles pour ce qui va suivre. Non, ça va, si elle était sympa. Sache que Nikki m'a sauvé la vie. Elle s'est super bien débrouillée, tu sais. Tu peux vraiment être fière d'elle. Ce sont tes mots, Peter. Je ne leur accorde donc aucune, aucune importance. Avis. Je savais. Mais pourquoi t'es pas sympa avec lui Écoute au moins ce qu'il a à dire. Ce qu'il a à dire ne m'intéresse pas. Oh, mauvaise. Niveau supérieur. Quartier du capitaine. Lancement du verrouillage. Pisolement et... activé. Damn Quoi, tu vas nous liquider En théorie, ces portes ne peuvent s'ouvrir que sur mes ordres. Ouais, je sais ce que verrouillage veut dire. Permets-moi d'en douter. Tu es parvenu à contourner toutes les mesures de sécurité du vaisseau, et tu vas me dire comment tu fais. Ou seulement me le montrer. Enfin, maman. Euh... Je t'assure que je sais absolument pas de quoi tu parles. C'est pas censé être contraire à la loi galactique, ou un truc du... Anti-lancement de verrouillage. Allumage des systèmes. Euh, activation. Empreinte vocale non autorisée. J'essaie juste d'aider, moi. Pas besoin de ton aide. Tu es la dernière personne à pouvoir nous aider. Oh, Quoi, t'es mauvaise. forcément besoin de notre aide si tu nous as enfermés dans cet ascenseur. Eh oui. Personne ne partira tant que je ne saurai pas la vérité. Mais tu sais déjà tout, je te jure. Non, ce n'est pas vrai. Il faut toujours que tu t'attires des ennuis et que tu te retrouves, comme par hasard, dans les zones interdites de ce vaisseau. Je suis petite. Ok Je peux me faufiler où je veux. Il est impossible de contourner la sécurité. On ne franchit pas les points de contrôle, ni les portes de euh, manque de respect de la vie, je vais déniquer. Il y a eu un bug dans tout le système, tu te rappelles Ouais, la sécurité a été désactivée à un moment. Non, c'est faux. C'est l'impression que j'ai eu, pourtant. Je rêve ou t'es en train de mentir pour couvrir une gamine de 12 ans 12 ans Ouah, wow, et je croyais qu'elle en avait 16. Peter Ben quoi Elle semblait bien s'y connaître. Elle est super futée. Trop futée, elle contourne sans arrêt la sécurité. À moins que... Tu aies soudain un accès de niveau 6 à mon vaisseau. C'est ce qui me semblait. Nicolette Gold, vide tes poches. Non. Toi, vide tes poches. Nikki Oui Je sais que tu caches quelque chose. J'ai toujours des sentiments pour toi. Je te demande pardon Pas des... pas des sentiments-sentiments, mais... des émotions, quoi. Tu vois, à cause des explosions de toi et moi, de tout ce qu'on a traversé pendant la guerre, ça m'a vraiment remué, toute cette histoire. Mais ça va mieux maintenant. D'accord, c'est bien. À présent, si tu permets... Écoute, maman, je... je cache rien du tout. Je ferai jamais ça. Ce n'est pas terminé, jeune fille. Annulation du oh. verrouillage. Procédure d'isolement désactivée. Super. Je peux aller aider à sécuriser l'hangar Non. Tu peux retourner dans tes quartiers et y rester pendant les 30 prochaines rotations. Maman, s'il te plaît. Ça peut se transformer en 30 cycles. <rire> Ah ouais. Alors, dure journée. Explosion de vaisseau, intrusion dans la zone de quarantaine. Gamine disparue. Tu n'as pas idée. Choui Oh J'en reviens pas que tu l'es toujours. Ni qu'il ait survécu, il faisait au moins un millier de degrés sur Mercure. C'était surtout il y a un millier de cycles. Tu peux le garder si tu veux. Ben, bah tiens. Hey, je te je lui donne donné un cadeau. Sur toi. Et Je compte bien le voir poursuivre sa mission. D'autant plus que tu as une fille maintenant, apparemment. Est-ce qu'elle est de moi ou. C'est vrai ça! Une fille de 12 ans, que tu n'avais pas pendant la guerre. Il y a 12 ans, quand toi et moi. Peter. Quand on a repéré ton vaisseau, une partie de moi s'est réjouie. Au début. Mais après toutes ces années, tu n'as pas changé. Pas du tout. Tu es resté le même. Mais si j'ai changé. Quelle que soit l'amende, je la paierai. Laisse-moi trois cycles. Je te prouverai. Trois que cycles je... de quoi? C'est rotation de la C'est adjectif pour me décrire. Tu comptes vraiment payer 8000 unités en trois cycles 8000 Ah oui, quand même, c'est une sacrée somme. Hein. Je me disais que peut-être. L'amende est non négociable. Mon équipe a trouvé un danger de catégorie 2 à bord de ton vaisseau, Peter. Ils ont rien trouvé d'autre. Ah, ok, ok, d'accord. Bon, t'auras ton argent dans les temps. Contre-moi. Si te ah ouais. Peut-être Qu que les trucs business de... des gardiens de la galaxie, ça ne devrait pas tarder à décoller. Et si tu voulais bien m'enlever ces menottes, je pourrais peut-être te montrer à quel point on est prêt à décoller. <rire> Pourquoi, je je Pourquoi je sens que je vais le regretter Pourquoi je sens que je vais le regretter Oh allez, quand est-ce que j'ai Tu le regretteras pas. C'est promis. Et la coup dans les parties, tu la fracasses. Je te laisse trois cycles, Peter. Pas quatre. Pas cinq. Trois. Contacte-moi dès que tu as les unités. – Et euh, si on échoue ?– Le dispositif qu'on a installé désactivera ton vaisseau. Et vous irez en prison. Pigé, tu peux compter sur nous. C'est quoi ce délire, Peter T'avais promis de nous tirer de là C'est ce que j'ai fait. 8000 unités c'est pas cher payé 8000 unités c'est une blague C'est vraiment une grosse somme Et où est-ce qu'on va trouver autant d'argent en seulement 3 cycles En braquant une foutue banque faut croire Bon d'accord, on a pris une prune Ok, il y a un mouchard des d'Enova sur le vaisseau qui peut couper nos moteurs si on paie pas l'amende en 3 cycles Mais au moins, on n'est pas en prison pas encore Oh allez les amis C'est vrai, pas tort Parce es qu'à la base il devait de aller là bas T'as tué Thanos à ce qui paraît. Et tu vas laisser une petite amende t'arrêter Il a tué os Et toi, Gamora, t'es quasiment une agent secret, mais en plus sexy. Et euh, en plus cool, t'es carrément invincible. Et c'est parti. Ah, oh, et toi, mon Rocket, t'es un véritable génie, le plus grand des bricoleurs. Attends, de combien de prisons tu t'es évadé déjà 7. 7. Je s'appelle oui. Groot. Et oui Et tu es Groot, gros. Écoutez. Et tu es sick avec 8C. On doit vérifier à quel point on est fauché. Enfin, dans ton autre et un costume peu. Alors fouillez vos quartiers, hein, cherchez sous les coussins du canapé, regardez sous l'établi. Si vous trouvez des unités qui traînent, prenez-les. Et moi je vais faire pareil de mon côté. C'est parti. C'est pour ça qu'on couche pas avec les flics. Ils ont mis des bombes sur mon vaisseau. Mon vaisseau. Ah. C'est chiant. Ils ont mis des bombes quand même. Garde à ah, je me demande comment on va faire. Qu'est-ce que je suis censé comprendre C'est bien connu, les rongeurs font des réserves de noix, de technologie volée, d'unité. Bon. Okay. Mais en je tout cas... Suis ni un rongeur, ni un crevard Je sais que t'as une cache à bord du vaisseau. Vide-la, maintenant Mais qu'est-ce qu'il y a à vider T'as rien à vider Gout a fait sauter notre cache sur contraction Et puis le reste, je l'ai filé à couille et Gamora pour se ficher du code d'accès à la zone de quarantaine Comme si c'était ton genre. Peter Quill dit aux rongeurs que son égoïsme nous met en danger. Rocket, si t'as des unités en rab, on en a grave besoin. Non mais dans quelle dans, dans langue il faut que je vous le dise J'ai pas un pet d'unité Ah, si tu le dis. La pauvreté, c'est dur. Mensonge. En vrai, ah, il a peut-être raison. Je mens pas. Tu veux pas me ficher la paix et aller harceler quelqu'un d'autre C'est ce que je compte faire. Bon, mais en tout cas, c'est une très très bonne introduction, hein. Et c'est la fin de cette, cette vidéo. C'est la fin de cette introduction et le début je sais pas le de. Bon, je vais le mettre là. C'est la je fin euh, de cette introduction, hein, du coup. Et le début d'une nouvelle aventure avec Marvel Gardien de la Galaxie sorti le 26 octobre. 2021. J'espère que ça vous aura plu. Et du coup, si, vous avez plu, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, mettez quelques commentaires, hein, gentils, comme ça, pour me proposer euh, des choses. Si vous avez des idées de vidéos, si juste vous voulez me soutenir, hein, ça fait plaisir. Et on se retrouve euh, pour une prochaine vidéo, les gars. Allez, ciao à tous.